d'avoir besoin de quelqu'un comme ça qui comme il dit enfin euh, comme comme elle dit euh, de la simple vue m'apaiserait euh, mais puis enfin que c'est un truc que je suis en train de vivre avec euh, ma copine en fait et ouais ça me touche beaucoup ce qu'elle a écrit ça fait trois mois un peu, un peu plus de trois mois que je suis avec euh, ma copine et ça fait <rire> ça fait se fait beaucoup de bien parce que du coup ouais, je me sens plus plus tout seul ouais